Salut tout le monde Ouh, qu'elle va être bien cette semaine cette vidéo Alors voilà, il y a quelques semaines j'ai découvert un podcast qui s'appelle Super Cover Battle, c'est vachement bien. Ce podcast est animé par deux personnes qui s'appellent Damien et Maxime. Et Damien et Maxime se sont dit, tiens on va tout simplement faire une émission qu'on va appeler Super Cover Battle euh, où on va s'amuser à classer des reprises de chansons les unes par rapport aux autres. Et moi, je me suis dit que j'allais participer. Générique Alors comment j'ai procédé Bah D'abord je me suis mis d'accord avec moi-même sur le titre que j'allais reprendre et euh, assez vite je suis tombé sur le titre Falling de Harry Styles. D'abord parce que c'est un artiste du moment et puis euh, bon voilà, pas faire le boomer tout le temps et reprendre des vieux trucs. Mais aussi parce que c'est une chanson qui est très épurée, elle est piano-voix et vous connaissez mon goût pour les arrangements, je me suis dit que j'avais un truc à faire à partir d'un truc qui était déjà tout vu. Je me suis fixé des objectifs parce que comme je vais participer à Super Cover Battle et que je connais ce podcast, je sais que les deux loustiques sont assez allergiques, notamment à deux choses. Premièrement, ils n'aiment pas les fades à la fin des morceaux. Et la deuxième chose qu'ils n'aiment pas trop, c'est les modulations d'un demi-ton à la fin d'un morceau. Voilà. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas de réécouter tous leurs podcasts à la suite et de noter scrupuleusement ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas et faire exactement la, les choses qu'ils attendent de moi. Je vais pas me censurer. Si j'ai envie de faire un truc, je fais un truc. Mais si c'est possible, pendant la reprise, je vais quand même essayer d'éviter ce qu'ils n'aiment pas. Bah, je veux pas me retrouver dernier quand même. Les derniers, il euh, y a les bidochons. Je ne sais pas si tu vois. Donc j'ai commencé à écouter ce morceau, le réécouter, le réécouter encore et encore pour apprendre les accords, apprendre la grille d'accords et essayer d'avoir des idées. Alors très vite je me suis dit que j'allais le rythmer ce morceau, voire carrément peut-être l'accélérer et en le jouant à la guitare je l'ai joué avec un débit justement très fourni pour me pousser à avoir des idées dans ce sens. Les premières idées que j'ai eues c'est des grosses caisses sur tous les temps et avec des grosses caisses sur tous les temps c'est un moyen assez efficace pour faire avancer un morceau, le rythmer un peu à partir de là, j'ai commencé à me dire que, bah oui, mais qu'est-ce que j'allais mettre d'autre dans cet arrangement Je me suis dit, si jamais je mets un piano, bah c'est mort par rapport à l'ancienne version qui est piano voix. Et donc, euh, ce truc va finir avec une basse, une batterie, une guitare, et ça va pas être très très original. Et euh, je me suis dit qu'il manquait quelque chose, il manquait une petite couleur. Et c'est là que j'ai sorti ma mandoline. J'ai commencé à essayer de jouer le morceau avec ma mandoline. Tout de suite, j'ai trouvé que le, la sonorité euh, allait me plaire. Ça allait donner peut-être un petit côté euh, presque bluegrass au morceau. En tout cas, que clairement, immédiatement avec cette mandoline, on allait pas être dans la couleur du morceau initial et c'est exactement ça que je veux. Seul problème pour ceux qui connaissent la mandoline, c'est pas très adapté à la mandoline. Et je me suis dit mais en fait cette succession d'accords, elle conviendrait mieux en sol. Donc à ce moment là, j'ai déjà deux choses qui sont assez typiques, une mandoline et un changement de tonalité. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, euh, je suis en train de mettre de la batterie et j'ai mon pote Romain, avec qui j'adore faire des, des collaborations. Je suis en train de mettre de la mandoline et moi, j'ai mon pote François qui est un super joueur de mandoline. comme on dit d'ailleurs Un mandoliniste. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais non, mais je vais pas faire une chanson tout seul. Je vais appeler les copains et on va faire un enfin, truc ensemble. Me empêchée, voilà donc parti euh, en train de laisser euh, des messages à Romain, pièce, à François, une, euh, euh, pour leur demander s'ils étaient d'accord. Et... Euh, et... Euh, et... Regarde. Bon, ça va les gars ben, Impeccable. Vous ouais. avez écouté l'arrangement On a écouté l'arrangement. Pour bon, la version euh, originale, je l'ai écouté, on va dire, euh, professionnellement. Ouais. Et, puis, euh, et puis la tienne après avec du plaisir en plus. <rire> <rire> Pour vous expliquer, il y a un podcast que je suis qui s'appelle Super Cover Battle. Et euh, leur délire, c'est juste, euh, hey, on va regarder euh, plein de covers. Et on s'amuse à les classer. Donc, euh, premier épisode, ils se sont dit, « Bon, bah on prend la pire cover qu'on connaisse, la plus ridicule. Ça nous fera un étalon vers le bas. Et on prend la meilleure qu'on connaît. Et ça nous fait un étalon vers le haut. Et à partir de là, les auditeurs, euh, ils envoient des covers. Et eux, ils s'amusent à débattre entre eux et à les classer. Et je me suis dit que je vais participer, quoi. Il est en mi-majeur. J'ai essayé de leur piquer la mandoline en mi-majeur. Et je trouve que les accords, euh, ça sonne mieux en sol. De toute façon, la mandoline, sol, rédo, euh, voilà. Ouais. Ça marche bien. Ça sera mieux, oui. Moi, ouais, j'ai vraiment bâclé la partie de batterie. Tu vois mon délire sur les tomes, Romain Oui, oui, mais c'était bon, j'ai capté. Voilà, Moi, je me suis dit, je vais faire comme d'habitude avec Romain, je lui donne une grosse, une grosse autoroute, et puis tu prends les sentiers que tu veux derrière, tu sors de l'autoroute. Parce qu'il y a, de mémoire, euh, ils en sont à 150 titres, là, de classement. Euh, et si on est dans les 40 premiers, c'est déjà super, hein, parce qu'il y a du beau monde ouais, dans les 40 rentrer premiers. Rentrer dans le classement, c'est déjà super Ouais, ah oui, si on est hors classement, là, c'est la 11 suprême. <rire> et bien voilà, Franck, j'ai fait une première écoute de ce que tu as enregistré, ça m'a bien plu. Et euh, maintenant, je vais le réécouter euh, un peu plus en, en détail pour, euh, voilà, pour repiquer les, les, les accords et puis un petit peu l'idée rythmique de ce, que, de ce que tu proposes. On y va <musique> Salut mon Franck, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour euh, une petite session euh, rec des batteries sur le, bah, la cover que tu m'as envoyé. J'ai pas mal écouté et j'ai eu pas mal d'idées en tout cas. Je suis parti sur un kit pour l'instant euh, assez ample. Je sais pas du tout si ça va matcher. Et en tout cas, je vais te les proposer et puis on va, voilà, on va faire comme d'habitude, on va échanger. Et voilà, on va... Installer les micros, c'est parti. C'est parti. C'est un professionnel. Donc c'est OK, premier couplet, premier refrain. On avance un petit peu. OK. Bon, il semblerait bien que ce soit ces quatre accords à peu près sur la même rythmique tout du long, avec le petit passage euh, où la mandoline et le chant sont en sol. La mandoline toute seule, d'ailleurs. Voilà, manette avec un petit stop avant la reprise du refrain. Allez, on va se lancer et on va bien voir. Bon. Premier jet écoutez, Franck m'avait déjà envoyé une trame avec une idée de batterie qu'il entendait. Donc j'aime bien en fait procéder comme ça. Étant batteur, on a toujours des idées en fait qui reviennent. Et le fait que ce soit un musicien qui n'est pas batteur, ça va permettre d'avoir une oreille vraiment extérieure à l'instrument. Des fois, il m'envoie des trucs infaisables parce que voilà, il n'est pas batteur, il fait ça au clavier. Et euh, voilà, on travaille beaucoup comme ça avec Franck hmm Alors ça y est, on a fait une première prise, euh, ça s'est plutôt bien passé, mais petit problème, à la réécoute, le son est pas terrible du tout. En réécoutant sur mon téléphone portable avec lequel je filme, le son sur le téléphone portable est 10 fois meilleur que ce que je suis en train d'enregistrer là, donc je vais installer un vrai micro devant la mandoline, donc euh, voilà, le temps d'installer ça, et on reprend. Ouais, c'est cool, en tout cas ça marche. Je suis assez surpris du.. du son. En ouais. acoustique, c'est pas.. C'est pas, voilà, pas, pas fou. Mais.. Du coup, juste avec un SM57, ça marche super. Ouais. Donc euh, Donc voilà, et bah, écoute. Euh, Je suis assez. Je suis assez content. Voilà ma Jeudi, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose à la fin, et tant pis, au risque que Damien et Maxime me taxent de surarrangeur, je mettrais bien des trompettes à la fin de cette chanson. Du coup, j'ai appelé mon pote Charlie, il vient tout à l'heure, on va faire ça. Je monte les doigts. Oui, voyez ce que j'ai peut-être pas un peu sous-mixé. C'est qui bien combien de touches Il y a trois, il y a trois. Il y a trois. Il y a trois. Il Il y a trois. Il y a trois. Il je regarde la caméra amoureusement ou... Voilà, ainsi se termine cette vidéo, un petit peu making off. Alors désolé, je vous le dis tout de suite, j'ai pas voulu mettre la chanson définitive à la suite de cette vidéo, pour deux raisons. La première, c'est que je voulais pas que la vidéo de ce soir soit trop longue. De toute façon, il y a une personne sur deux qui l'aurait regardée en entier. Et la deuxième, c'est que je vais essayer de faire un beau montage exprès sur cette chanson pour que ça fasse une reprise à part entière. Cette version, je la mettrai certainement la semaine prochaine. Ça sera la vidéo de dimanche prochain. Alors, petit message personnel pour Maxime et Damien de Super Cover Battle. Si vous regardez cette vidéo, les gars, je sais que vous avez euh, formulé une espèce de petit règlement qui veut que les covers que vous étudiez dans Super Cover Battle doivent être des covers officiels qui figurent sur des albums, euh, studio ou live. Évidemment, celle-là, elle ne figure pas encore sur un album. Peut-être qu'elle finira sur un album, hein, j'en sais rien. Moi. Et euh, voilà, je vous demande officiellement une petite exception. Petite exception J'espère qu'on va au moins rentrer dans le classement euh, Qu'on fera mieux que les bidouchons <rire> Quoi qu'il en soit, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ce super podcast Je vous mets tous les liens en description Ça s'appelle Super Cover Battle C'est de la grosse qualité Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés C'est un super programme C'est pour ça que j'ai voulu participer avec cette cover Qui j'espère leur plaira. Voilà, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, 18h, pour la version définitive de cette chanson, avec le clip qui va bien. D'ici là, écoutez de la musique, c'était Franck pour 507h. Ciao